Allez c'est parti, reconnaissance du grand raid du Finistère, toute première étape 37 km à peu près Et aujourd'hui on est parti sous une grosse chaleur Parce qu'il prévoit du petit 40 degrés Donc on a prévu pas mal de flottes avec nous, c'est parti Voilà là, ce que vous voyez C'est la baie de Dordeney, on est à la pointe de Trezbelec Pointe de Belek exactement. Et pour moi c'est l'un des points les plus beaux du Finistère tout simplement. Et voilà. Bétonne Voilà, là, on est en train de monter le Ménézam. Et comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui a, qui a brûlé, euh, et qui brûle comme ça euh, régulièrement. Donc là nous on suit strictement le parcours du GR37, euh, pour éviter d'abîmer cette zone qui est un espace naturel protégé. Et euh, bah, attention hein, quand vous vous déplacez sur ce genre de site, parce que bah, ça peut partir très très vite, cet incendie. sommet du Pour de là on voit presque tout le parcours avec euh, le pont Terrenes là bas, qu'on va emprunter après. Puis on va continuer ici toute la rade de Brest, jusqu'au bout Là, on voit Camaré, on va les tas de voie. Et puis euh, de la on pour revenir après à Telgruc. Autant vous dire qu'il y a un peu de chemin encore à faire. Et voilà, sommet. On est en train de se taper un cagnard là T'es là haut là tout à l'heure Là on a bien bien chaud. Et voilà on arrive au centre-ville d'Argol Alors cette première étape elle a été très très très, très compliquée avec la chaleur qu'il a faite On pas clairement pas assez d'eau Mais voilà on arrive à Argol Étape, donc c'est là où se trouve le premier ravitaillement du grand raid du Finistère. Voilà, ça c'est fait. Un petit bourg euh, d'Argol. Nous voilà. Allez, c'est parti. Deuxième jour de reconnaissance du grand raid du Finistère. Donc là, on est parti pour 35 km, 36 à peu près, d'Argol à l'envioc Donc on va passer sur toute la rade de Brest et ça va être aussi sympa. C'est parti Bon voilà, et on va aller rejoindre le pont de Terrenes. Et vous voyez derrière, là-bas, tout au loin Ici, là, voilà Là, c'est le Menezam, où on était hier Et donc là, on va passer sous le pont de Terrenes. Donc euh, l'un des ponts qui était qui est vraiment très très beau euh, à voir dans le coin Vous pouvez vous arrêter, il y a des, petites, euh, des petits espaces pour se garer Là, il fait très lourd Parce qu'on a eu l'orage ce matin Alors, on n'était pas dessous, heureusement, ça a un petit peu rafraîchir l'atmosphère Et mouiller un peu les terrains et... Ça rend le sol un peu plus meuble, c'est plutôt sympa. C'est mieux que la canicule d'hier. Voilà. Allez, on continue. il y en a repris le GR-34. Fin du GR-37. Début du GR-34 et là on va se taper toute la route de Brest. Pour enchaîner sur le... la bête d'emmener après, tout bout. voilà Maintenant, tant que t'as la mer à droite, c'est que t'es pas trop mal. Allez, deuxième petit point d'eau, euh, donc on est euh, au, au pied de l'école navale, donc là par contre on est obligé de quitter la côte pour euh, donc contourner euh, l'école, donc il euh, bah, y a le petit grillage, ici là, il bah, faut le suivre. Voilà, donc c'est parti, il reste 7 euh, km à peu près pour rejoindre l'Anvéoc. Et voilà, étape 2, bouclée, 36 km, on arrive à l'Anvéoc, donc l'Anvéoc avec le ravitaillement numéro 2 s'y trouvera dans la salle polyvalente qui se trouve dans l'école maternelle voilà ça c'est fait allez c'est parti troisième jour c'est ici que sera le troisième ravitaillement donc à l'envéoc. on prend à gauche <rire> donc euh, c'est parti aujourd'hui petite étape 33 km euh et pas beaucoup de dénivelé, enfin ça va être plutôt l'étape la plus cool avant-demain qui sera du coup l'étape la plus compliquée avec 59 km pour rejoindre Telgruc là on va jusqu'à Camaret, c'est parti Le trailer est-il un randonneur Donne-moi ta réponse dans les commentaires. Bon voilà, on est à la pointe des Espagnols. Donc si vous regardez la presqu'île de Crozon, c'est la pointe qui se trouve juste en haut. Et donc là en face, normalement, on voit Brest. Mais là, c'est bien, bien, bien, bien couvert. Et alors c'est à partir de ce moment-là que ça commence. Parce que là... Vous voyez là ça commence à être vallonné euh, tout là. Et donc c'est à partir de ce moment là que ça commence à piquer les jambes là vous voyez. Les gens, euh, gens en bas là ça descend à l'acier. Et donc c'est comme ça sur une bonne partie du parcours maintenant. Donc attention pour ceux qui sont coureurs du grand radio finistère, c'est à partir de là que ça commence. Voilà, on arrive à Camaret. Avec cette petite tour rebond là-bas au fond. Et donc on descend sur le port au centre léo lagrange où va se situer le troisième ravitaillement du grand du Finster. Et voilà, fin de la troisième et avant-dernière journée. Il restera demain donc pour 58-59-60 km environ pour faire le parcours de Camaret à Telgruc et c'est vraiment ce, cette portion là qui pique le plus parce que là on est sur presque 2000 de dénivelé positif, un peu plus même donc on se tape presque la moitié du dénivelé sur juste les 60 derniers kilomètres voilà donc c'est demain la plus grosse, la plus grosse étape euh, de, euh, de ce Grand Rail du Finistère Allez c'est parti, quatrième et dernier jour départ de Camaret on va jusqu'à Telgruc, 58 km 2100 des plus c'est la journée la plus dure de ces quatre étapes Et là, on est un petit peu plus nombreux Voilà Ça va être bien, ça va être cool La météo est avec nous C'est parti Allez, nous voilà au Cap de la Chèvre. Donc, on a quitté le dernier ravitaillement officiel du Grand Finistère. Bon, là, nous, on est un petit peu fatigué, forcément, ça commence à tirer. Et là, on va attaquer la partie la plus dure, c'est la partie la plus dure du parcours, Cap de la Chèvre jusqu'à Morgat. Voilà, c'est parti. Tu connais la phrase J'habite là où support en vacances. Et là, voilà. Chez moi. Voilà la plage de Lidia. La... Petit ravitaillement point d'eau à Morgate. Euh, donc là on est sur le port de Moriath. Il y a beaucoup de monde, hein, c'est assez touristique ici, c'est très joli à visiter. Nous on a refait le plein de flotte, euh, manger un petit peu c'est reparti on vient de quitter le dernier point d'eau à la berre il est temps d'arriver il reste 9 ,5 km 5 là et, et là c'est dur c'est dur pour moi c'est dur ouais. La dernière grande difficulté, la pointe du Guern. Et voilà terminé le chemin côtier, maintenant on va remonter au point de départ, qui sera du coup le point d'arrivée. Et voilà Grand raid du Finistère, c'est terminé pour la reconnaissance. Après 165 km et 3600 des plus, on va passer cette ligne d'arrivée fictive.